Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Bipolaire et alors Souvent, le trouble bipolaire se répercute sur notre communication, d'où savoir faire preuve de discernement dans ce que vous disent les autres. Avez-vous remarqué notre facilité à faire confiance aux autres parce que le trouble bipolaire rend les personnes vulnérables ou émotifs. Et oui, en communication, le langage utilisé révèle souvent les dessous du monde de l'intention ou de l'action. Donc, apprendre à avoir confiance en soi, c'est aussi se fier à des faits concrets. Ainsi, l'objectif est d'être à l'écoute de ce qui se dit ou de ce qui se voit. Tout d'abord... Qu'est-ce que la communication eh bien, La communication est la transaction, donc l'échange de messages verbal et non verbal entre personnes. Ensuite, simplifions les explications qui régissent la communication par les mots. Nous qualifierons le mode actif par l'usage des mots si le résultat de l'accomplissement est un acte concret dans la clarté des expressions. Ensuite, dans la communication, il existe un deuxième type de message dit non-verbal. En fait, le non-verbal concerne tout ce qui n'est pas un mot, comme l'attitude, la façon de se mouvoir, parler avec les mains, le regard, le ton et la vitesse de la voix, mais aussi de la respiration. Ainsi, le non-verbal représenterait environ 90% de l'information qui est envoyée dans un message. Remarquez le manque ou pas de congruence entre ce qui est dit avec les mots et ce qui est communiqué dans le non-verbal. Le but n'est pas de douter, mais de se fier aux faits. Et c'est lorsque vous avez des doutes que cette observation peut trancher concrètement à la réalité des faits. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus, je vous conseille vivement mon livre Coach et solutions que vous trouverez en vente exclusivement sur Amazon. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez-moi maintenant. Et pour commander mon livre « Coach et solutions », cliquez sur le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.